La présentation des visiteurs, déclaration des députés, Député de Whitby, Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil scolaire de Durham a entamé une stratégie de trois ans pour étudier les familles et les étudiants touchés par la pauvreté dans la région de Durham. Le plan d'action contre la pauvreté a plusieurs mesures, par exemple améliorer les programmes après l'école et sensibiliser les gens sur la pauvreté auprès de l'accomplissement scolaire et du bien-être des élèves. Les familles touchées par la pauvreté font partie, une partie essentielle de cette stratégie. Monsieur le Président, chaque étudiant mérite d'accomplir quelque chose dans la vie. Félicitations. Au Conseil scolaire catholique de Durham, le directeur de l'éducation Anna Bryan, Janine Bauer, la surintendante des services des étudiants et des écoles en sécurité, ainsi que tous les autres travailleurs en éducation qui ont travaillé sur cette stratégie d'avant-garde qui fera une différence dans la région de Durham. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Windsor-West, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais être en solidarité avec 2300 confrères et consoeurs de Unifor 444 qui sont en grève depuis près d'une semaine au casino Caesar Windsor. J'aimerais vous parler de cet enjeu aujourd'hui car je suis à Toronto et je n'ai pas pu retourner chez moi pour me joindre à la ligne de piquetage. Je vais me joindre à la ligne de piquetage lorsque je reviens dans ma circonscription et je veux leur dire que je suis, à... je les défends. Une décision de faire la grève n'est jamais facile. Faire la ligne de piquetage est un sacrifice. Vous sacrifiez votre temps, votre salaire et les familles sont touchées. Nous savons que les travailleurs veulent retourner au travail pour servir les clients du casino et s'assurer que les visiteurs aient une expérience formidable. Ces travailleurs veulent retourner au travail. J'ai été très touchée de voir des photos de la ligne de piquetage hier en honneur de la tragédie de Humboldt-Bronco, les travailleurs ont porté des maillots, ont, ont porté des euh, bâtons de hockey. Ce fut vraiment euh, une belle façon de montrer l'esprit du hockey. Alors, merci à nos euh, membres pour ce beau geste et je vous offre ma solidarité et mon soutien sincère pour vos efforts. Député de Eglinton-Lawrence, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de la journée du souvenir de l'Holocauste. Hier soir, j'ai participé à l'hommage rendu par la, la qui a été fait par la synagogue de ma circonscription. Il y avait la Fondation israélienne, les écoles hébreues unies, la chorale, la chorale Hebrew Day et il y avait des survivants et qui ont fait des témoignages sur ce qu'ils avaient été témoins lorsqu'ils ils ont vécu pendant les années 30 et 40. Les nazis de 1935 à 1945 ont massacré leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs grands-mères. Ces nazis ont assassiné 6 millions d'êtres humains innocents. Ils les ont assassinés parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient là pour dire et qu'il ne faut jamais qu'une situation pareille se reproduise. 6 millions de Juifs qui ont été forcés dans des chambres à gaz à Auschwitz, Dachau, Bersen Belsen, nelson battus à mort, exécutés, enterrés vivants dans ces camps de la mort. Dans toute l'Europe, cela s'est produit année après année après que le reste du monde a observé et n'a rien fait. On savait qu'il y avait ces assassinats, ces assassinats, les hommes et les femmes étaient massacrés, ils n'ont rien fait. Et on veut rendre hommage à cette situation aujourd'hui. Après, j'aimerais avoir un consentement unanime pour un moment de silence pour Yamashola, la journée de souvenir de l'Holocauste. Le député de Eglinton Lawrence demande un consentement unanime pour avoir un moment de silence. On le fera après la fin des déclarations. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord. D'autres déclarations de députés. Député de Thornhill, merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui. Comme on l'a entendu du député de Eglinton-Lawrence, Eglinton c'est la journée pour rendre hommage à l'Holocauste. Et on veut se rappeler de ce qui s'est passé, la, le génocide, et on voulait le faire dans tout le monde également. Ils, ils voulaient, les nazis voulaient propager leur message d'Aine. Des décennies plus tard, malheureusement, on ne peut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas dans ce monde. On avait le Habanat Flamingo dans ma circonscription il y a quelques semaines. Une on a jeté des roches dans les vitres de la synagogue. Il y a quelques semaines, en France, une femme de 85 ans juive, une survivante de l'Holocauste, et qui a été qui a été poignardé onze fois et tué dans son appartement chez elle. Et je vois des gens dans la tribune, des jeunes gens. J'espère que lorsqu'on sera, que vous serez adultes, on pourra éradiquer la haine dans toutes les circonscriptions et dans toutes les collectivités, qu'on pourra travailler dans un, une des meilleures provinces et une, un des meilleurs pays au monde afin de transmettre ce message aussi loin que possible pour dire jamais, plus jamais. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai, Monsieur le Président. Alors, la semaine prochaine, nous allons commémorer les victimes du terrorisme et les soldats qui ont été tués ainsi que la journée d'indépendance de l'Israël. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'autres déclarations des députés? Député de... Député de Essex. Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître... Un jeune homme qui m'a inspiré de chez moi, à Bell River, Justin Jules, un musicien de 10 ans, 17 ans, qui a subi un cancer pour le, contre le cancer. Justin est tellement unique car tout en surmontant ses problèmes de santé, il s'est servi de son, ses talents pour aider d'autres jeunes qui faisaient face au cancer. Nous connaissons la, le pouvoir de la musique. La musique peut vous guérir. Mais on peut également guérir son corps. Il a commencé à partager son talent avec d'autres enfants lors au Centre des sciences London. et la, Le son de sa mandoline et de sa guitare pouvait être entendu parfaitement en jouant du Led Zeppelin et d'autres pièces de musique. C'était vraiment un répit pour d'autres familles et, et patients ses parents, Jim Millerine, l'ont on, aidé, à encourager, encouragé à suivre sa voie. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter Justin dans sa musique. C'est vraiment une force de la nature. Cela prend quelqu'un d'unique pour faire face à ses propres pro problèmes, mais trouver le courage de divertir d'autres personnes également. Justin continue à aller bien après le traitement et bientôt, on le verrait, au top des palmarès pour jouer de la musique. Continuez, Justin, nous sommes très fiers de vous. D'autres déclarations de députés, députés de Barry. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais féliciter le James Barker Band pour avoir gagné un prix au, au prix Juno. James Barker, Taylor Abram, Bobby Martin, Connor Steven sont des membres de ce, cet orchestre et Taylor vient de ma circonscription. Cet orchestre a été créé en 2013. Ils ont une percée lorsqu'ils ont, ils ont gagné un prix à Boots and Hearts en 2015. Ils ont eu une entente avec Universal Music Canada. Ils ont dévoilé leur premier album et c'est le premier groupe à être au top des palmarès avec une chanson de leur premier euh, album. À la lumière de cet accomplissement, le B James Barker Band a eu cinq nominations, y compris Album de l'année, Chanson de l'année, Vidéo de l'année et Groupe de l'année. Ils ont obtenu une nomination pour deux prix du Juno et, euh, Album, dont l'album Country de l'année. Encore une fois, félicitations à cet orchestre James Barker pour leur prix obtenu au Juno. Ainsi, et je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Merci. D'autres déclarations des députés, des députés de Carleton, Mississippi Mills? Désolé pour la première fois. Merci, Monsieur le Président. Le peuple tamoul de Sri Lanka a souffert des persécutions depuis l'indépendance de 1948. En 1976, la les, tigres de, les tigres tamouls ont été créés comme organisme militaire pour pr protéger le peuple tamoul. Une guerre civile a commencé en 1983. Les tigres tamouls sont devenus une force de guérilla très forte. En 2006, le gouvernement du, du Canada a été convaincu de désigner les tigres tamouls comme étant des terroristes. Cela a marginalisé les tamouls selon le monde. La guerre civile a pris fin en 2009. Les tigres tamouls ont été entièrement décimés. Les tigres tamouls ne pourront plus jamais se battre à nouveau. La désignation de terroriste n'est plus nécessaire. Mais la désignation de terroriste existe encore. et C'est comme un nuage noir sur la tête des tigres tamouls canadiens. Cela les empêche de faire le deuil et de se souvenir de leurs proches. Dans l'intérêt de rétablir le respect et l'intégrité au tigres Tamoul du Canada, je demande au gouvernement du Canada de retirer la désignation terroriste des Tigres Tamoul de la libération. J'ai une motion qui demande le, le, de retirer la désignation de terroriste des Tigres Tamoul et je vais présenter cette motion au bureau du greffier à ce moment-ci. Merci. Allez-y. D'autres déclarations de députés, député de Perth Wellington. Merci monsieur le président. Le 4 avril, ce fut une bonne journée pour le comté de Wellington. Nous avons célébré le 50e anniversaire de, de la publicité de Wellington. On s'est réunis aux archives et au musée, ainsi qu'avec notre nouveau sénateur Rob Black, nos députés, et le député de Wellington, Halton Hills. 50 ans est un accomplissement remarquable dans l'industrie du journal et dans une entreprise familiale ou n'importe quelle autre. C'est une institution et un service public essentiel. Pour euh, coïncider avec cette célébra célébration, la numérisation depuis le 12 mars 1968 à 2018 il y a eu la numérisation de ces données. Nous vivons dans une époque difficile pour les journaux. Selon le, le Forum, un tiers des emplois en journalisme ont été perdus depuis six ans. L'année dernière, à Perth Wellington, nous avons perdu des journaux à Stratford et St. Mary's. Mais il y a un bon côté. Malgré les difficultés dans l'industrie, de nombreux journaux se portent très bien. Après 50 ans, ce journal de publicité va très bien. C'est bon pour toutes les communautés tous les citoyens une voie locale et une voie indépendante et essentielle. Je suis certain que je parle pour Ted Arnott et d'autres députés lorsque j'aimerais féliciter Bill Adset, le, pu le rédacteur Dave Hadzett et toutes les personnes de ce bon journal. D'autres déclarations, députés de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler de la certification des chiens, de des chiens guides les chiens guides jouent un rôle important pour aider les personnes ayant un handicap visible et non visible. Les chiens sont des compagnons et aident à calmer les propriétaires et les alertent. Par exemple, je connais Kiana, trois ans, qui a des crises d'épilepsie et elle se fie sur son chien de guide et ce chien alerte la famille. C'est Jerry, leur ange gardien. Les chiens guides peuvent exister si le chien a été bien formé a une bonne formation pour que le propriétaire ait le contrôle sur le chien. Le chien doit avoir subi une bonne formation pour être en sécurité en public. Ce n'est pas toujours le cas. Aux États-Unis, un chien guide a mordu un enfant de 6 ans lorsqu'il dans un avion. Le chien n'a pas été provoqué, mais l'enfant de 6 ans ne faisait que passer à côté. Qu'est-ce qu'un chien certifie? Certifié. Et qu'est-ce que le propriétaire a fait pour empêcher cette situation? Les compagnies aériennes doivent savoir que ces animaux soient bien certifiés pour monter dans un avion. En Ontario, quelqu'un a demandé de flatter le chien. Le propriétaire a dit non, le chien va mordre. Et si un chien va mordre, ce chien n'a pas eu une bonne formation. Alors, à Toronto Beaches, nous formons des chiens avec un rallye annuel. Nous faisons partie également du club Lyon, des chiens guides. Et il y a eu une marche de Pet Valley également, comme Kiana a dit. Le, les chiens guides sont des anges gardiens. Il faut s'assurer que tous les chiens agissent ainsi. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Scarborough Rouge River. Merci, Monsieur le Président. Je me sens extrêmement content et très privilégié de vous présider le centre dont, dont le centre est dans ma circonscription. M. le Président, je suis un chrétien fier. Ce centre est connu au niveau international. Lui et sa femme ont fondé cette belle organisation en 1993. J'ai été élu conseiller municipal en 1991. Alors, vous pouvez dire que le Centre musulman et moi avons connu des bons moments à Scarborough. On offre un service à l'humanité et un service à Allah. Le Centre musulman Pratique ce slogan depuis 25 ans et aide des personnes au niveau local, national et international. Il y a beaucoup de personnes dans le centre qui disent que je suis leur ambassadeur et j'en suis très fier. J'aimerais énumérer tous les services. Je vais en nommer que quelques-uns. Plus de 25 000 personnes sont allés à la banque alimentaire et ont distribué plus de 260 000 repas dans la popote roulante. Et on sert 2 000 familles autochtones et on offre un secours international. Et il y a également des, des milliers de bénévoles dévoués. Merci, Monsieur le Président. Merci. Rappel au règlement du député de Scarborough-Rouge River, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Shakit Khan, le directeur exécutif du Centre musulman, et Mohamed Durand, gestionnaire général de ce centre, et je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Merci, M. le Président. Nous avons adopté à l'unanimité une motion pour observer une minute de silence pour la journée du souvenir de l'Holocauste. Je demande à tout le monde de se lever pour une, un moment de silence. Que Dieu vous bénisse. Un rapport des comités by rapport des comités